<rire> <rire> <rire> <rire> vous voilà enfin tous les deux. Mais où est passé Cosmo non, non, oh, tu es un petit Je vous conseille d'arrêter de nous détester. Non, non.